que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube, MrWizio. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Eurofishing, le nouveau DLC, en compagnie de Energize Vodka, un ami avec qui je suis sur le live, sur Xbox. Donc, nous allons vous présenter cette nouvelle DLC sur ce gameplay. Je vous laisse regarder, je vous dis à tout de suite. Moi, mon fils il s'est mis T'es où toi du coup Il euh, y a une petite avancée sur l'eau, je sais pas si t'as vu à un moment, je suis là. Non, je suis quasiment en plein milieu de l'eau en fait, quand tu vois un truc ah, je te vois ouais. je suis là. Je suis en face ouais. Donc, Du coup ils ont fait On ça quand même. Ouais t'as juste ton sac. D'accord. Bon, on va aller pêcher du morceau, là. Ouais. Euh, J'ai que des trop petits hameçons. Ah, comment je fais pour changer ma boîte, là tu vois Sur les panneaux, là Oula mmh. Quoi ce bordel mmh. Je me suis accroché où, là bon je suis pareil. pareil. Moi les trois sont lancés, c'est bon. Avec ta fille jaune là. Ouais. ouais. J'ai pas eu le temps encore d'acheter le vide. Merci quoi là-dedans. Du demon J'arrive je mais... à t'atteindre vite. Oh ça se peut hein. Oui. Ouais t'es mis là-bas d'accord. J'ai même pas compris de là-bas. Il y plusieurs postes à côté en fait. 4-6, 4-6. Il y Il y ici en tête. je connais pas du tout l'endroit du coup. Ouais Une grosse 8-9 kilos Ouais, c'est sympa Oh, c'est reparti là, c'est reparti, c'est reparti Pose le poisson, pose le poisson Moi aussi c'est reparti Ou petit Même le frein à 35, Ça mec que ça tire. Moi je le freins à 25, je tire à... C'est qu'une fois j'ai gagné un, un concours, un tournoi, il y avait un tournoi à 15 000 pièces. Ah ouais Et j'ai fini dans les 100 premiers, du coup j'ai gagné 15 000 pièces. Ah oui. bah du coup t'es refait pour acheter des cannes, tes boulots oui. et tout. T'as de énervé c'est nerveux ce bête là. Viens tu... ici. Oh, une carte. Une carte là un un, je bon. J'avoue t'es devant ta. ta chaise là. Ils ont pas non, géré. Ah non c'est une brème Putain ce morceau tu la Ouais, sacré morceau avec ta pêche. Là. Putain, tu une brade de 3 kg en vrai. Ouais, hein. ouais. content. Ouais. c'est refait, c'est clair. Putain, bonne pêche quoi. Ouais, t'as Oh, ça va, ça va être un 10 kg 60. 10 kg ouais. 66. Carte miroir, toute blanche. Mmh. Magnifique. La queue un peu euh, orange. Ah j'ai mis du temps à la session. Chette, j'ai pas vu. Merde. Et voilà, cette vidéo prend fin. Si vous avez kiffé, laissez un pouce bleu en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre votre avis de la DLC ou de ma présentation sur Eurofishing et cette nouvelle DLC dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.